À la pointe de la Bretagne, la Cornouaille. Un territoire riche, riche de ses marques emblématiques, riche de son identité forte. Soyons fiers de toutes ces marques qui font la Cornouaille. Soyons fiers d'être cornouaillais. L'entreprise Cadiou basée à l'Ocronan, fabrique des portails sur mesure, travaillés à la main dans le souci du détail et de la précision. Travailler chez Cadiou, il y a des vrais métiers. Donc s'il y a des gens qui veulent apprendre un vrai métier, il faut venir ici. Nous sommes basés à Locronon depuis la création de l'entreprise. Euh, mon père était menuisier, ma mère comptable. et C'est une belle histoire d'artisan qui est devenue une belle industrie. En 1973, Renan Cadiou, alors âgé de 24 ans, reprend l'entreprise familiale de menuiserie bois. Il fera évoluer l'entreprise vers le PVC d'abord, puis vers les bâtiments d'élevage, puis face à la crise porcine, vers les portails de jardin. C'est en 2007 que Renan Cadiou transmettra les rênes de son entreprise à Emmanuel Legault, sa fille, Jean-François Legault et Anthony Bian, ses gendres. Depuis lors, innovation et recherche d'excellence perpétuent le développement de l'entreprise. L'objectif c'est de pouvoir travailler tous en harmonie avec, en respectant forcément nos objectifs de production. Le bien-être fait aussi que la personne ait envie de revenir le lendemain au travail et, et fait du bon travail. CADIO est une entreprise jeune, 38 ans de moyenne d'âge, 420 salariés, 54 millions de chiffres d'affaires en 2017. 40 collaborateurs formés à la menuiserie tous les ans. 90% de ses déchets sont recyclés. J'ai fait de l'agroalimentaire, donc beaucoup d'agroalimentaire. J'ai fait de la vente, j'ai fait euh, du ménage, j'ai fait de la boucherie, j'ai fait euh, plein de choses comme ça. ça j'ai postulé, j'ai reçu un mail et, et je suis arrivée donc, à l'atelier école. Euh, ça apporte une satisfaction de faire quelque chose du début à la fin, déjà, donc de pouvoir créer un portail du début à la fin avec ses mains. Enfin, je me suis dit c'est plus un boulot d'homme. Euh, et au final, bah, voilà, en essayant, en continuant, et bah, on se rend compte que comme tout le monde, ça s'apprend et il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Notre outil d'intégration formation plus une communication sur notre marque employeur fait qu'aujourd'hui, voilà, je suis capable d'intégrer euh, une quarantaine de personnes chaque année. Sur près de 20 000 m2 de locaux, Caillou développe une organisation industrielle inspirée des méthodes du Lean Management dont on peut résumer la finalité par la recherche d'efficacité des flux de fabrication en cherchant à réduire les délais et en optimisant l'utilisation des matières premières. Cette méthode responsabilise les salariés en les plaçant au cœur des remontées des problèmes, en les amenant à rechercher les solutions les mieux adaptées et en appliquant chacun dans un véritable esprit d'équipe. Le Lean, c'est pour accompagner une croissance et accompagner l'intégration de nouvelles personnes. Il ne faut pas oublier de, de féliciter les gens. parce que Le Lean, c'est fatigant parce que ça demande de la ressource de résolution de problèmes. Alors que si on dit ben, « c'est bien, on a bien travaillé hier, on a atteint l'objectif, euh, les clients sont contents ». Eh ben, ça permet de continuer les efforts. Afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle, Cadu développe un service sur mesure alliant réactivité, expertise et innovation. Ces valeurs sont affichées sur les murs de l'entreprise. Engagement et participation, recherche d'efficacité et encouragement, confiance en soi et épanouissement personnel. J'ai la chance qu'on me fasse confiance, on m'a fait confiance dès le départ, n'ayant aucune formation, n'ayant enfin, aucun bagage dans ce domaine-là. Aujourd'hui, chez Industrie, on. On nous fait confiance, Alors on peut innover sans aucune restriction. Quand je passe dans les ateliers et que je vois les gens en train de cycler en travaillant, je suis contente, je me dis que ça va bien. Cadieux, c'est une culture d'entreprise, c'est un, un droit à l'erreur, on nous laisse nous relancer derrière. C'est ça qui est bien chez Cadieux. Tout le monde s'entend très bien, on tire tous dans le même sens et je pense que c'est aussi une, une des réussites de l'entreprise. À la pointe de la Bretagne, la Cornouaille, ces marques qui font la Cornouaille.